c'est madi alors je fais une petite vidéo euh, comme ça on est lundi parce que j'étais quand même assez tracassée euh, par rapport à la rentrée scolaire alors c'est vrai que j'ai déjà fait des tirages sur euh, la rentrée scolaire et la, on va dire l'injection et pour l'instant j'avais dit que la situation pouvait changer étant entendu que j'avais plutôt parlé de restrictions concernant les sports les loisirs euh, pour les enfants mais il n'y avait pas de relation entre aller à l'école et euh, avoir, euh, avoir l'injection. Hein. Normalement, j'en étais restée là. Donc c'était surtout des limitations, mais normalement les enfants pouvaient continuer à aller à l'école, même sans vax. Bon. Et les derniers jours, ces derniers jours, je suis quand même assez tracassée. Donc euh, j'ai envie de refaire un tirage en utilisant le jeu de haut. Cette fois-ci, puisque on a pas mal de détails qui peuvent être utiles pour savoir un peu comment la rentrée scolaire va se dérouler. Alors en France, hein, je reste toujours sur la France. En Allemagne, pour l'instant, ce n'est pas, pas le thème. Hein. On laisse euh, quand même les enfants tranquilles. Bon. OK. Alors on y va, on va regarder. Donc, comment va se passer la rentrée scolaire en France Voilà, j'étais en train de penser euh, aux enfants pendant que je vous parlais. Alors j'ai sage et caché. Bon. Alors, est-ce qu'il serait sage de les cacher, les enfants Vous voyez que ça répond déjà hein, de façon assez intéressante. Donc, on va regarder Donc, comment va se passer la rentrée scolaire en France. Et puis, on va voir si on sort éventuellement un danger sur les enfants. Alors, quand je dis enfants, il faut bien que je fasse attention. Mais je vais vraiment faire deux tirages. Hein. Je vais faire un tirage sur les enfants, donc les, les petits-enfants. Donc, jusqu'à 12 ans, on va dire. Et puis, après, je ferai ceux qui seront, on va dire, de, de 13 à... À 17 hein, donc les ados bon euh, alors je vais faire j'ai euh, fait trois je vais faire six cartes allez je vais suivre mon intuition je vais faire six cartes voilà donc la rentrée scolaire bon, on va voir ce qui sort alors j'ai seul confusion aversion aller s'accrocher bienveillant Bon, ok confusion déjà ça pourrait dire que euh, les choses ne vont pas être claires. Inversion, ça peut parler effectivement de, de, la politique, euh, de la politique sanitaire, mais on va voir. OK. Alors, la rentrée scolaire en France. Donc, les enfants. Voilà, je suis en train de penser aux enfants. Hein, surtout par rapport aux questions, évidemment, de, euh, de piqûres. Voilà. Sont-ils en danger Est-ce que ça va devenir obligatoire, tout ça Bon. Alors, là, j'ai Death hand, Donc, c'est une impasse. OK. J'ai une confusion qui va bien, finalement, avec cette carte-là. Je ne veux pas que je mette trop les mains dessus. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est perdu. Alors, ça peut être les parents. On va voir. Aversion par rapport à quelque chose qui est donné. Un, dé un départ qui est donné, mais qui suscite de l'aversion. Bienveillant, mais il y a un piège. Attention. S'accrocher, ce sont les parents. Et aller alors il y a le miroir bon alors ok bon là j'ai des petites idées il y a entre seul et confusion j'ai ici j'ai plutôt l'impression que ça parle des parents qui sont perdus ici qui sont dans la confusion la plus totale et donc qui se sentent quand même seuls par rapport à éventuellement une impasse dans laquelle ils pourraient être aller, il y a des questions de se poser des questions. Euh, C'est-à-dire par rapport à ce qu'on veut vraiment, ce que, qui on est vraiment, l'identité. Puis le miroir, c'est aussi un miroir difformant, comme, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre tirage. Donc aller, pour moi, c'est aller se regarder dans la glace et se poser des questions. Quelque part, c'est un peu ça. Hein. Il y a une question, on, on ira mettre une carte ici, mais c'est que ce miroir, c'est comme si, j'étais en train de réfléchir, c'est comme si en fait, on... On va essayer de se, vraiment de se positionner, ouais, c'est ça, en fait, il faut se positionner avec ce miroir. C'est vraiment la question de se demander qu'est-ce que je veux, qui je suis. il ouais, y, y a un peu de ça. Je ne sais pas si j'arrive à vous dire un petit peu ce que j'ai en tête, mais c'est vraiment se poser des questions pour moi devant le miroir, être face à soi devant le miroir et prendre une décision importante. Alors, s'accrocher... Là, il y a vraiment la notion de... Pour moi, c'est les parents là, qui s'accrochent, on va voir. Et là, une aversion, donc un départ qui est donné avec la notion de bienveillance, mais c'est un tourbillon. Donc attention, ça peut être une fausse bienveillance. Alors on va essayer de savoir si ça parle de la politique sanitaire. Donc on va plutôt mettre une carte sur la version, puisqu'il y a un OK qui est donné. Alors le OK, c'est vrai que ça peut dire, euh, ça peut être aussi pardon, le, la rentrée, go. Le go, c'est euh, le départ, c'est le feu vert, donc ça peut être la rentrée. Mais on va voir exactement ce que c'est, et cette bienveillance qui finalement est assez en forme de tourbillon, donc qui ne serait pas finalement euh, si bienveillante que ça, puisque là c'est un piège, hein, c'est un tourbillon, dont on ne peut pas sortir... Donc on a partagé ici et courage. On a des belles cartes quand même. Hein enfin quoi, je viens de dire que bienveillance était en relation avec le piège. Donc on serait plutôt ici. Alors partager courage. Ouais. Donc là il y a les questions de solidarité. J'irai remettre des cartes après. Je vais quand même regarder avec les questions de ici de seul et de s'accrocher. Bon pour l'instant je n'ai pas les questions de piqûre qui ressortent. Alors j'ai enfant. Ah bah ben, écoutez ça vient de sortir enfant. Enfant, et là, j'ai cycle. Bon, ça, c'est le cycle scolaire, je pense. Donc, on est bien sur les questions de rentrée. Alors, je suppose que je vais la mettre, cette carte-là, parce que ça manquait de place. Bon, alors, enfant, enfant, enfant, ouais. Donc, aller seul, aller seul. Ah, j'ai peut-être quelque chose ici. Les enfants qui vont seuls, mais qui iraient dans une, une impasse ici. On va essayer de creuser par là. Euh, ici, j'ai partagé et courage. Pour moi, ça, c'est les parents qui vont s'organiser. Partager et courage. Et le cycle. Bon, je pense que c'est le cycle scolaire. Le cycle scolaire. Pardon, j'ai du mal à articuler parfois. Alors, enfant. Oh, bah écoutez, avec les enfants, vous avez le poignard dans le dos. Bon, mais ça, c'est une trahison par rapport aux enfants. Bon, on est mal parti. Je préfère vous le dire. Hein. Alors, partager ici. Donc, ça, c'est bien l'espèce le, d'agriculteur qui sème. Donc, semer et s'aimer, partager. Donc, c'est bien les petites graines qui vont. Euh, euh, qui vont germer donc là il va y avoir de la solidarité et courage par rapport à des accidents qui pourraient arriver euh, c'est dans, ce, dans, dans ce sens là je ne sais jamais dans quel, dans, quel, euh, dans quel sens mettre ces cartes parfois c'est vraiment bizarre Bon, il y a un verre qui s'est cassé là, là donc attention parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est inattendu hein. quelque chose qui casse c'est une maladresse mais c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas prévu donc, courage par rapport à quelque chose là qui est, qui est complètement inattendu. Et il y a du verre cassé. Donc, il y a un dommage. Un dommage, euh, c'est-à-dire, comment on appelle ça euh, En allemand, j'ai le mot, voilà, comme d'habitude. Schaden. Oui, c'est un dégât, quoi. En fait, c'est ça. Quelque chose qui va se casser, c'est un dégât. Donc, ça, c'est pas bon. Alors, cycle. Bon, bah ben, ça, c'est bien le, le cycle de la rentrée. Mais alors, il y a la pelle qui est mise de côté. Donc, ça peut être un peu retardé. Ou en tout cas. Car il va y avoir des choses à faire puisque la, la pelle nécessite que l'on travaille bon je pense que c'est le cycle de la rentrée là hein, le, le nouveau départ mais mais on va aller par ici alors on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a une trahison par rapport aux enfants voir si c'est vraiment ça mais comme j'étais dans, dans ma tête euh, focalisée sur les histoires de, de piqûres comme vous le savez moi je me demande vraiment si euh, il ne va pas y avoir une trahison. Je vous l'avais déjà sorti dans un autre jeu, C'est la trahison par rapport aux enfants. Ça ne me plaît pas, ce que je suis en train de sortir. On va voir au niveau du de, de partager ici. Euh, alors, la bienveillance qui n'en est pas une. On va voir. Ouais, ça va être une rentrée, euh, être une rentrée pas sympa. Je préfère vous le dire. Hein. Alors, attirant. Donc, on va rendre quelque chose attirant. Ici, on a partagé. On a chez soi. Ah, on a des cartes. Je vous dis, avec le jeu de haut, on a des cartes vraiment intéressantes. Et là, on a angoisse. Alors confusion, aversion, angoisse pour moi ça va ensemble Ce sont, là je suis vraiment sur l'angoisse des parents, l'aversion par un feu vert qui va être donné feu vert qui est certainement en relation avec la, la fameuse euh, piqûre hein. donc on va refaire une carte ici on va remettre ici et on va remettre là ça ne me plaît pas du tout franchement alors angoisse donc angoisse par rapport à alors, ça c'est des gens qui sont cachés euh, qui se tiennent la main alors question idéologique on ira mettre une carte spontanément j'avais pensé aux infirmières parce que euh, elles ont des costumes mais bon je suis peut-être aussi un peu parti pris dans cette histoire donc <rire> on va remettre une carte chez soi ouais alors chez soi euh, punition chez soi attirant ici j'ai l'épreuve traversée donc euh euh, enfants attirant, épreuve traversée. Pour moi, c'est l'épreuve traversée, l'arc-en-ciel. Je... Parce que c'est un pont qui traverse une, une rivière avec une, une amélioration. Donc moi, j'ai peur que finalement, en fait, dans cette histoire-là, euh, alors les enfants, ici, seuls, seuls dans une impasse. Donc j'ai un petit peu peur qu'en fait, on, rendre, on rende pardon, le, la piqûre attirante pour les enfants, en leur disant que ça leur permettrait de traverser l'épreuve. Il y a l'arc-en-ciel la, ici. Et que sinon, eh bien, s'ils ne le font pas, ils risquent de se retrouver seuls dans une impasse. Hein. Et là, j'ai bien la trahison sur les enfants. Je remettre une carte encore. Mais il y a vraiment des questions de comment dire, de manipulation. là. On les attire avec un bel arc-en-ciel. Hein. Alors que là, euh, bah là c'est la solitude. Et là, ils sont dans une impasse. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de chantage. là. Ça, c'est l'histoire de chantage. Ici, « Chez soi »,« Puni ». Alors, « Punition chez soi ». Alors, est-ce que ça veut dire que les enfants, s'ils si ne sont pas euh, pique-posés, on, on va regarder ce mot même s'il n'est pas très joli, vous m'excuserez, hein, devraient rester chez, chez eux, donc chez soi. Donc punition. Punition rester chez soi. Ça, c'est possible. Parce que, en fait, j'avais pensé que chez soi, ça pouvait être en fait les, les, les, les, les parents qui se, se comment dire, qui sont solidaires. Euh, et qui euh, gardent leurs enfants chez eux, donc, mais là il y a la question de punition, donc la punition elle est par là. On va mettre les cartes, tout ça, Faut que vous puissiez les voir quand même un petit peu. Je vais pousser un peu la, la caméra, voilà, que vous puissiez tout voir. Donc, ça veut dire, oui, à mon avis, ça va vraiment être ça hein. soit ils, voient, ils reçoivent l'injection, et donc l'épreuve est traversée avec un bel arc-en-ciel. Soit ils ne, re, ils ne reçoivent pas l'injection, ils se retrouvent seuls dans une impasse, euh, chez eux, donc chez soi, punis, donc c'est le fouet. Bon, là, il y a un chantage. Alors, l'angoisse, on va remettre une carte sur l'angoisse. Angoisse, alors je ne sais pas si c'est l'angoisse des parents ou si c'est l'angoisse en relation avec les questions idéologiques. On va voir ça, et on va voir ici, partager courage. Donc, il y a bien ici une question de solidarité, donc j'essaie de voir. Alors... Chagrin. Ouais, donc angoisse, chagrin. Et là, j'ai partagé coupable. Donc coupable, ok. On va remettre encore une carte. On va remettre deux cartes. On va mettre une sur le chagrin et sur le coupable. Je ne sais pas qui est coupable pour l'instant. Donc il y a le verre d'eau ici. Chagrin par rapport au verre d'eau. Donc ça peut être toujours ce, cette substance qu'on donne, hein. De façon dissimulée. Et là, j'ai coupable. Alors, des gens qui sont... Ah, oh, c'est encore des gens qui sont perdus, ça. On va voir qui c'est, cela. là euh, Je ne sais pas si ce sont les parents qui se sentent coupables ou si les coupables sont les gens qui sont ici représentés, qui sont ces coupables. Coupable, chagrin coupable. On va voir. Et là, on va voir encore ici. Et puis, on va remettre encore une carte là. Ouais, mais bon, il y a des choses qui se préparent pour la rentrée. des Oui, vraiment, vraiment. Alors, dette et affection. Coupable. Ah, il y a les questions d'affection, là. Je dirais que les, les, les parents vont vraiment avoir un cas de, de conscience. Hein. Un cas de conscience. Il ne faut pas qu'ils se sentent coupables hein. de, de garder les enfants chez eux, par exemple. Hein. Ouais, alors, affection. Ici, il y a les questions de retenir. Oui, ah ben écoutez, j'ai l'infirmière qui sort. Hein. J'ai bien l'infirmière qui sort. Donc, on va bien, bien avoir des questions vraiment de vax à la, à la, à la rentrée. Alors, dette, c'est quand on doit payer. Euh, c'est quand on a... Euh, alors, attendez, dette. Il faut que je trouve le truc. Euh, dette est coupable. Donc, se sentir coupable par rapport à une dette... Une affection. Je vais remettre encore une carte. Pourquoi j'ai une dette ici Après, on ira retourner celle-là après. Je préfère me concentrer ici. Dette, dette. Et apparence. Oh, oui. Alors là, c'est pas bon, l'apparence. Donc, ça va être un peu déguisé, en fait, quelque part. Hein. Ouais, alors, apparence et on coupe. Alors ça, c'est une... Une séparation et là j'arrive pas à comprendre cette histoire de dette attendez faut que je me concentre deux secondes alors j'ai mis un petit peu sur pause parce que j'étais en train d'infléchir je crois que je l'ai alors puis vous me direz ce que vous en penserez bon j'étais en train de réfléchir à coupable affection et dette alors pour moi coupable ce sont les personnes qui, sont, euh, qui vont mal agir envers les enfants et qui vont être coupables, et qui vont se servir, en fait, de l'affection que les enfants ont, pour euh, pour, pour euh, par exemple, pour leur pour leurs camarades. Euh, comment vous dire En fait, il y a deux choses. Il ouais, y, a, y a bien les personnes qui sont bien coupables et qui vont jouer sur la corde de l'affection, affection que les enfants ont pour leurs leur camarades, euh, qu'ils doivent protéger quelque part. Hein. Et c'est là où il y aurait une dette. C'est comme si un petit peu c'était... Euh, et, et là, il y a une affection, mais c'est une fausse affection. Comment je pourrais vous expliquer C'est un petit peu comme si on allait, on allait dire aux enfants, si tu ne veux pas que ton petit camarade euh, soit malade parce que toi, tu n'es pas vax, euh, eh bien, euh, il faut que euh, tu, euh, tu, te fasses, euh, tu te fasses vax. Sinon, c'est un peu comme une dette. Hein. Une dette, devoir, c'est un, un petit peu lié, quelque part. Hein. C on, on, va, on va se servir à des questions d'affection, là. Des questions d'affection qui, qui vont rentrer en jeu, en fait. Hein. C'est comme si vraiment on allait dire aux, aux enfants, de, euh, en fait, il faut vraiment qu'ils passent par l'infirmière, la, la case infirmière, pour... Euh, et, et aussi ne pas se sentir coupable, hein. ça peut marcher dans les deux sens, euh, de, de rendre malade leur, leurs autres petits camarades. Il y, a, il y a une histoire de chantage, là. Je ne peux pas vous dire exactement. C'est un peu ça que je ressens. C'est un peu difficile à exprimer. Mais ici, ce que je vois, c'est qu'on on tient la, les enfants par la main, mais avec a de la violence, quand même. Donc, euh, ça ne me plaît pas du tout. Bon, on va les retirer ici. Voilà. Alors, attitude. Là, je vais pas encore remis de carte. Attitude. Donc, attitude, enfant, enfant, attitude. Ouais, donc là, il va nettement y avoir une espèce de campagne de vax. Hein. Là, vous avez les gens qui... Euh, les supporters. Hein. Euh, et il va y avoir pas mal de pression aussi, de ce point de vue-là. Alors, apparence, ici. C'est aussi qu'il va y avoir une, une séparation, pour moi. Entre les enfants vax, les enfants non vax. Je pense, hein. Donc... Trahison, oui, parce qu'on va, on va vraiment utiliser le chantage. D'une part, jouer sur la corde « Tu protèges ton petit camarade si toi, tu te fais vax. » Sinon, tu ne peux pas jouer avec lui, hein, par exemple. Euh, ou tu ne peux pas... Euh, oui, c'est ça, tu ne peux pas jouer avec lui, tu ne peux pas aller en classe avec lui, ce genre de choses. Et donc, il y a ça. Et aussi, euh, le fait euh, que sinon, eh bien, il pourrait rester à la maison. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, Hmm, on va remettre par là. Mais l'infirmière, elle sort. Hein. L'infirmière, elle sort. C'est pas une carte qu'on a très souvent ça non plus. On va retourner par là. Alors caché, ouais. Donc il y a bien caché ici. Et là, j'ai dépendre de. Ouais. Donc voilà. Vous voyez, j'ai la dépendance. Là. Donc en fait, ça va dépendre de euh, de, de l'infirmière. Donc on va vraiment exercer un chantage sur eux. Alors, on va quand même mettre une carte. Et là. Ici. Ouais, donc dépendre d'aller, euh, voyez, ça c'est l'escalier, c'est pour aller dans un endroit, donc une porte qui s'ouvre. Vous avez la porte qui s'ouvre avec la lumière, donc la salle de classe, par exemple. Donc, en fait, qu'est-ce qui va dépendre d'aller en classe? Eh bien, l'infirmière. Ouais. Donc euh, j'ai un petit peu peur que effectivement, si les enfants ne sont pas ne passent pas par la case infirmière, hein, vous avez compris. Eh bien, ils ne pourront pas aller en salle de classe ici. Hein. Ouais. Et alors, cacher. Alors, le je jeudi qu'en fait, il faudrait cacher les enfants. Une belle carte. Cette carte-là, elle est positive. Donc, cacher les enfants. Il faut les protéger. On va remettre encore une carte ici pour être sûr. Mais ils vont vraiment jouer la carte de l'affection. Hein. Ils, vont, ils vont les attirer avec des, des mots euh, affectueux. Hein. Ok, on va mettre ici et là, sur l'affection. On va voir ce qui sort. Donc ici, et ressentiment. Il y aura du ressentiment. Oui. Enfin, c'est sûr que les parents ne vont pas être très contents. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Vous avez les parents qui parlent aux enfants ici. Alors oui, évidemment, les enfants, eux. Euh et là, les enfants ne vont pas être contents. Et je crois que les, les, le ressentiment, ça va plutôt être les enfants vers les parents. Là, Je suis en train de, de, de re, re, retrouver un petit peu la, la carte. On voit le, bon, le père ou un des parents, hein, peu importe, qui parle aux enfants et, et l'enfant lui demande. S'il te plaît, laisse-moi aller à l'école. Hein, c'est pour ça que j'ai le ressentiment. Le, les enfants ne vont pas être contents. Mais il n'empêche qu'il vaut mieux cacher les enfants. Ça, c'est ce que le jeu dit. Hein. Parce que toute l'attitude... L'attitude alors des professeurs ou de, de, de gouvernement, hein, bon, des gens qui vont faire la, la campagne de, de promotion ici, hein, toute l'attitude va être vraiment pour encourager. Vous avez ici les gens qui encouragent avec la bannière. Hein. Il va y avoir une campagne de vax, c'est vraiment ça. Donc, toute cette, euh, tous ces gens-là vont encourager euh, les enfants euh, à passer par la case infirmière, comme je vous l'ai dit. Hein. Sinon, et là, je comprends mieux le cycle... Sinon, le cycle scolaire, eh bien, il va être euh, retardé. C'est se mettre au travail. Mais un travail qui est retardé. Ouais. Bon, on arrive à comprendre un petit peu ce que le jeu me dit. Hein. Alors, aider. Donc là, on, on est reparti sur aider. Euh, alors, aider, aider. Ouais. Alors, aider. Euh, et là, on a carrément la, la dépression. Hein. Ouais. Donc là, en fait, j'étais partie sur les questions d'affection. Mais on a l'affection et de la violence. Et là, on a une aide... Mais c'est une fausse aide puisqu'elle conduit à un repli sur soi. Donc ces gens-là sont pas du tout positifs. Sous, sous, sous couverture d'aider les enfants, au contraire, il euh, y a une séparation qui va se faire. Il y en a qui vont, il y a des enfants qui vont vraiment se trouver punis. Hein. C'est vraiment horrible. Bon. Alors, ici, partager, on va refaire un petit peu avec partager les, les graines qui sont semées. Alors, partager et courage. Moi, j'étais partie du principe que c'était les, les parents qui allaient partager euh, des informations. On va voir si c'est ça. Alors, ennuis, alors partager les ennuis, ouais. Ouais, donc c'est plutôt ça. Donc ça, c'est plutôt la solidarité. Ouais, et les ennuis par rapport à des choses qui sont vraiment cachées et pas claires. Hein. Et donc, courage, donc par rapport à ce... Ce verre est brisé qui représente vraiment une mauvaise surprise, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est une mauvaise surprise. Hein voilà, esclave. Donc, euh, être l'esclave de, de la Vax, quoi, c'est ça. Hein Donc, restez chez, restez chez vous. Hein Pour ne pas être esclave, il faut rester chez soi. Pour moi, c'est ça. Hein bon, alors, on va demander une dernière. pose une dernière question. Est-ce que le jeu peut me confirmer euh, que j'ai bien interprété et donc euh, qui ici que ici en fait il s'agit vraiment de rendre la scolarité dépendante du vax. Est-ce que c'est ça que le jeu veut me dire On va poser la question. Savoir si ne me plante pas. Hein. Alors devoir il y a qu'il y a devoir qui sort. justement cette carte là je l'attendais un petit peu. Devoir devoir et s'envoler. <rire> bon bah écoutez. Hein. Devoir prendre de la distance, devoir prendre de le, devoir prendre de l'envol. Donc, euh, le jeu me dirait bien que effectivement il faut partir. Alors, un point de vue. Mais moi, je ma me pas, est-ce que j'ai bien analysé Est-ce que le jeu peut me dire si c'est OK ce que j'ai vu Alors, se vanter. Alors, je sais pas c'est pas pour moi quand même. <rire> Parfois, on en prend plein la figure avec les cartes. Hein. Euh, se vanter. Et là, on a le... Non, c'est pas pour moi. Euh, je me moque de moi de temps en temps aussi. Hein. Non, ça, c'est les médecins qui vont se vanter. C'est les médecins qui, qui vont se vanter, euh, qui vont... Euh, ouais, c'est ça, en fait. On a bien la carte médicale. Ils vont faire toute une campagne, euh, voilà. voilà, en vantant leurs produits. Faites-vous Vax, euh, voilà, c'est sûr. ce genre de choses. Bon. Bon. Allez, une dernière petite carte pour Maddy. Douleur. Ouais, c'est pas mon douleur. C'est une carte pour moi, normalement douleur Bah oui, non. Ah oui, d'accord. Ouais, non C'est vraiment une carte pour moi. Si, c'est vrai. C'est vrai. c'est vrai, J'ai de la douleur en, en, quand je pense aux enfants. Oui, si, c'est vrai. Le, le jeu, il a bien répondu. C'est vrai. Je souffre pour les enfants. Et là, c'est les petits, hein. C'est pas les ados. Hein. C'est les petits-enfants. Ouais. Tout à fait. Donc, euh, le, le jeu conseille bien aux parents de, euh, de garder les enfants chez soi. Alors, on va reposer la question. Donc, le jeu, est-ce que tu conseilles aux parents de garder les enfants chez eux Attaque. Alors, attaque. Ah, le jeu de, dit aussi qu'il va falloir attaquer. Ouais, alors, les jeux, le jeu dit aussi qu'en fait, les, les parents devront passer à l'offensive. Hein il ne faudra pas se laisser faire. Et si les parents passent à, à l'offensive, eh bien, il y aura gain de cause. Donc, ça veut dire aussi que la, le mois de septembre risque d'être très, très, euh, on va dire, mouvementé. Si, si, si, ça, c'est bien le conseil pour les parents, on va voir. Ouais, rival. Donc euh, bon, rival, c'est euh, les, les gens qui sont pas d'accord avec. Hein. Donc c'est le, le gouvernement en fait. Hein. Voilà. Bon, alors le rival, c'est euh, donc le gouvernement qui va se trouver quand même avec un fardeau à, à porter. Hein. Donc euh, ils vont, ils vont l'avoir. Euh, comment dire Ils vont souffrir aussi du fait que les, les parents euh, vont attaquer. Hein. Ça, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Mais le gouvernement se met vraiment un poids sur le dos, là. Pour moi, c'est le rival, c'est le gouvernement. Hein. Puisque le rival, c'est celui qui est contre. Donc euh, là, attaque contre le rival, donc attaque contre le gouvernement, qui là va se retrouver euh, fou, en train de peiner, mais vraiment. Parce que, à mon avis, ils ont complètement sous-estimé euh, la force des parents. Bon. Alors, OK. En tout cas, j'ai bien ma réponse à la question. Hein. Donc, le jeu demande aussi, il faudra faire preuve de courage parce que, encore une fois, il y a une mauvaise surprise ici. Hein. Courage et partager. Donc, partager sur les réseaux sociaux, je pense. Hein. Là, il y a une notion de solidarité ici. Euh, il y aura beaucoup d'angoisse de la part des parents ici, on l'avait vu. Hein. On va enlever les cartes. Voilà, donc attaque et rivale, j'ai compris. La devoir prendre de la distance, ouais. Devoir partir, devoir s'envoler. Là, c'est clair aussi. Se vanter. Donc, ça, ça rejoint un peu le, euh, comment dire, la campagne euh, Vax qui va se faire. Hein. Qui va être très intensive. Bon, alors là, on a bien les questions d'aider qui sont en fait pas du tout, euh, pas du tout, en fait, c'est pas du tout une aide. Hein, puisque là, ça montre que les enfants vont être mis à l'isolement. Bon, alors ça veut dire aussi qu'il faudra aussi aider les enfants. C'est vrai, il faudra aider les enfants à ne pas déprimer parce qu'ils vont pas être contents de ne pas pouvoir retourner à l'école. Hein. Mais les parents devront leur expliquer pourquoi. Bon, douleur euh, par rapport aux enfants, ben, ça, c'est mon ressenti. Hein. Le jeu, il est très bien vu, hein, c'est vrai. Euh, et puis le reste, bah, vous avez vu, hein, bon, euh, en apparence, effectivement, il va y avoir une scission, il va y avoir une coupure, tout à fait. Voilà. Sinon, vous re -re -re -re regarderez la vidéo, je ne vais pas refaire tout, tout le jeu parce qu'il y a beaucoup de cartes, mais euh, ça va être une rentrée difficile. Bon, on va faire les, les ados maintenant, deuxième partie, donc je, ferai la... je vais faire une seconde vidéo pour les ados, cette fois-là, c'était sur les enfants.